Bonjour, je m'appelle Bruno, Vital Bonsaï. Si tu vois cette vidéo, c'est que tu n'es pas encore abonné à ma chaîne. Je suis un professionnel et un spécialiste dans la culture du bonsaï. C'est-à-dire qu'avec mes vidéos, tu vas comprendre comment fonctionne un arbre, mais surtout, tu vas apprendre les gestes, et les techniques, qui vont permettre à ton arbre de rester en vie. Je travaille dans et avec le végétal 365 jours par an. J'ai développé une pépinière de bonsaï que j'ai créée à partir de zéro, en partant de semis et de boutures. Une production locale et française. Dans mes vidéos, tu trouveras les fondamentaux de la culture. Parce qu'avant de parler mise en forme de bonsaï, il faut avoir de bonnes bases. Tu ne commences pas à construire ta maison par la déco ou la faïence. En bonsaï, c'est pareil mon objectif est de développer et de démocratiser le bonsaï en France, de manière cool et sans prise de tête. Je veux te faciliter ta vie de bonsaïka. Certes, j'ai encore des points à améliorer sur mes vidéos, mais tu seras d'accord avec moi, les infos que je te donne sont bien plus importantes que la forme. Si tu voulais voir une œuvre cinématographique, je te conseille plutôt d'aller voir le dernier Spielberg. Donc tu préfères quoi Un joli arbre dans un pot mourant ou un bonsaï en santé Alors abonne-toi pour ne pas rater la prochaine vidéo. Ciao ciao